Merci Jésus, merci pour le souffle de vie. Merci pour le souffle de vie, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le souffle de vie. Oh, merci. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. hallelujah. Flow, spirit, flow. Flow, spirit, flow. No. Spirit flow, flow, Spirit flow, flow, Spirit flow, flow. Saint Esprit. Goal Saint Esprit. Goal Saint Esprit. Goal Saint Esprit. Goal Saint Esprit. Goal Saint Esprit. Alléluia, viens Saint-Esprit, Seigneur, viens Saint-Esprit, Esprit de Jésus, viens be with Lord Ensemble, laissons cette réunion sous la, la mouvance et la guidance du Saint-Esprit. Prions ensemble, bien-aimés du Seigneur. Ô Esprit de Dieu, comme nous l'avons invoqué, viens encore, coule en ces lieux, ô oh, précieux Saint-Esprit. Coule en ces lieux parce que c'est toi, l'intercesseur idéal, ô oh Dieu. C'est toi qui connais exactement ce que le Père attend de nous comme type de prière, d'intercession de requêtes, de demandes, de supplications ce soir. C'est pour ça que nous avons besoin de toi. Nous avons encore besoin de toi plus que hier, plus qu'avant-hier, plus, plus que tous les jours passés, ô oh Dieu. À chaque jour suffit sa peine. Ce soir, nous avons besoin de toi, précieux Saint-Esprit, encore. Renouvelle une huile fraîche, ô oh Dieu. Renouvelle ton feu, renouvelle l'onction. Inonde chacun d'entre nous, ô oh Dieu, d'une façon surnaturelle et puissante, ô oh Dieu, d'une façon glorieuse et redoutable, ô oh Dieu, d'une façon puissante et majestueuse, ô oh Dieu, d'une façon souveraine, étonnante et extraordinaire, ô oh Dieu. Remplis chacun d'entre nous, ô oh Père, où que nous soyons, ô oh Dieu de gloire, qu'il y ait un mouvement de ton Saint-Esprit. Il y a un mouvement de l'esprit du Très-Haut, de l'esprit glorieux, de l'esprit puissant, de l'esprit qui est élevé au-dessus de tout autre esprit, de l'esprit de Jésus-Christ, de l'esprit de Jésus-Christ qui rend témoignage du Fils unique de Dieu et qui le révèle au monde comme étant le chemin, la vérité et la vie, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus, c'est ton esprit que tu as reçu du Père pour répandre cela à l'église. Et tu l'as répondu à l'église. Mais tu nous dis à chaque fois que nous nous réunissons, comme dans les temps anciens, de demander le Saint-Esprit pour que la plénitude nous soit renouvelée à chaque moment. C'est pour ça, ce soir, avant d'aller plus loin, Seigneur Jésus, nous te demandons une onction spéciale. Nous te demandons une onction spéciale, un déversement du Saint-Esprit, comme des flots au oh Dieu. Un déversement du Saint-Esprit, comme des flots au oh Dieu, comme une fraîche rosée, comme une fraîche rosée, comme une fraîche rosée, comme une fraîche rosée, comme une fraîche, fraîche rabababab. Mare do sintana mana sente, mire kero dos sintana maika, mante quentimentemaikero dos sinte, mi dos sintana mana sana, Mate corada sinta keria, Icaraba sante de babosa, mere do sintana mana sente, y cantere dos sintana maika, porte eleve volanto.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 Que le roi rapa, sente. Mante quenti mente maïkerado santene manosa. Mare do si rado sintana maïka. ainsi parle l'éternel. Mare do sintana mana sente ne maïka. Un jour nouveau se lève. Icarabo santana sente. Un jour nouveau se lève. Les pleurs d'aujourd'hui n'essaieront plus les peurs de demain. Je suis sur le point de faire une chose nouvelle. La vois-tu venir je suis l'Éternel, le Dieu pourvoyeur, le Dieu extraordinaire, le Dieu bon, le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Ne promène plus de regards inquiets, car mon serviteur, je suis avec toi. Ma main puissante te soutient et te lève, car je t'ai établi, car je t'ai appelé, car je t'ai oué. « Car je suis avec toi, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne, tu ne retourneras pas. » D'où tu viens Tu ne retourneras pas en Afrique. Tu ne retourneras pas en Afrique. Je ramènerai les tiens. Je ramènerai les tiens. Je le ramenerai, Je le ramènerai. Je le ramènerai à toi. Parce que je t'aime. Parce que tu es à moi. Parce que tu es entre mes mains saintes. Je suis l'éternel. Je suis l'éternel. Ma parole est vérité. Ma parole est vérité. Ma parole est puissance. Ma parole restaure. Ma parole élève. Ma parole brise les rocs. Ma parole fait enfanter les biches. Je suis l'éternel. Rien ne peut m'égaler. Rien ne peut élever. rien ne peut exalter. Rien ne peut élever. Rien ne peut élever. Ma volonté pour toi, rien ne peut changer mon plan de salut pour toi, je suis l'éternel je suis l'éternel je suis l'éternel et rabo Santé rebaika ainsi parle l'éternel ainsi parle l'éternel ainsi rabo sante maro sante maro na et quand je libère cela, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la saison merveilleuse. Dans laquelle tu conduis ton peuple et ton église. La saison des choses extraordinaires. La, chaise, la saison des choses extraordinaires. La saison des choses extraordinaires. Car, ô oh Dieu de gloire, tu as entendu les cris. Tu as recueilli les pleurs. Tu les as devant toi, ô oh Dieu, comme signe, comme témoignage. Et tu te lèves, tu te lèves. Tu te lèves, des jours nouveaux viennent, des jours nouveaux viennent. Je suis les larmes, les larmes extérieures, les larmes intérieures. Je suis l'éternel, je vais changer de vie, je veux changer des hommes, je vais changer des situations, car je suis l'éternel. C'en est assez, je suis l'éternel. C'en est assez, je suis l'éternel. Je raba Santa Kera do Cinta. Mare dosinta Sintanamaika. Et Rabba Dandero do Sante. Mare do Sinta Kera do Sinta. Mare do namayka. I Santa coro do Sintanamaika. Mareda comme je ferai vivre les eaux desséchées, j'en ferai de même, j'en ferai de même, j'en ferai de même de ressusciter les situations perdues, de ressusciter les rêves enfouis, de ressusciter, les situations enterrées, car je suis, car je suis, car je suis, répa, Maré Oh, alléluia, Rebo Santa Gloria, Icandaraba Santa Coro dos Santa, Meré da Reba Papa, Rebo Santa Ta, Ekenara dos Santa Namaica, Meré Je brise les jougs, je délie les liens des captifs, je renvoie libre les opprimés, je Voie libre des opprimés, opprimer, Icaraba Santa Caria, Irabanda Sente Lemaica, Meredosinta Quero dos Cinta, Icantaraba Santa Coro dos Cinta, jamais un chant nouveau. Un chant de célébration. J'amène un chant nouveau. Je change le deuil en joie. Je change la tristesse en célébration. Je suis, je suis. Rababo sante karaba. I cantaraba santanamaika. Mare do sinta kara do sinte. Je suis l'éternel Je relève ta vie Descendre je te relève De la bouche je te relève je relève, je relève ta vie Je relève ta vie Je relève ta vie Car tu as du prix à mes yeux Tu es la prunelle de mes yeux Je relève ta vie Je relève ta vie Raba, Reba, Icaraba Santa, Mante conta Baika, Mare do Sinta, compte les jours, compte les jours, parce que ce que j'annonce arrive bientôt, compte les jours. Contre Santa Caria. I compte les jours. Arrive bientôt. Ça arrive bientôt. Contre Santa Cara docinta. Ce n'est plus nul question D'année, quand les jours, Icandaraba Santa Caria, Icandaraba les portes s'ouvrent, Icaraba Santa Caria, les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent, Icaraba Sente, Manterebo Sintanamaica. Irebosinta che rodosinta Mere dosinta namaika vers toi Seigneur Je lève ma voix pour La mort et les chants. La mort et les chants. De nos cœurs. son. Seigneur, merci. Merci, Père. Au oh, nom puissant. Et glorieux de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Car ta parole est oui et amen. Merci oh alléluia. Car ta parole est oui et amen. Merci Père, merci Père, merci Saint-Esprit de Dieu, au nom précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé du Seigneur, bonsoir. Le Seigneur nous surprend lors cette parole, cette parole qui est sortie de la part de l'Éternel. Garde cette parole, écris-la, réécoute et écris-la, parce qu'elle va s'accomplir. Ce n'est plus une question d'année, c'est une question des jours. A dit l'Éternel. Nous allons prendre nos Bibles, comme dans nos bonnes habitudes, avant de prier. Nous allons méditer pendant 10, maximum 15 minutes. Oh, la parole de Dieu. Je sens la présence du Seigneur ce soir d'une façon spéciale, d'une façon spéciale. Le titre de notre « Prière du soir » Nous sommes toujours dans notre thème majeur, une église d'influence. Mais le sous-thème de ce soir, nous sommes bien entendu dans l'influence de l'église dans la ville. Mais le sous-thème de ce soir est le suivant. Non, la prière n'est pas pour les losers, mais pour ceux qui veulent changer leur monde. Non, la prière n'est pas pour les losers mais pour ceux qui veulent changer leur monde. Le livre des actes des apôtres, chapitre 2, versets 42 à 45. La Bible dit, acte 2, 42 à 45, la Bible dit, « Ils persévéraient dans l'enseignement. » On peut même commencer au verset 41. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés,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 étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple, rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient perdus. Nous prenons aussi Acte 4, verset 32 jusqu'au verset 37. Acte 4, 32 à 37. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ce bien lui appartenait en propre. Mais tout était commun. Entre eux, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus et une grande grâce, oh alléluia, reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent, soulignez bien, aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposait aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun, selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation, lévite », originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Nous prenons aussi Proverbe 10, 22. Proverbe 10, 22 nous dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cela ne s'ensuit d'aucun chagrin. »« C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cela ne s'ensuit d'aucun chagrin. » Prenons aussi 2 Corinthiens 8, 2 Corinthiens 8, 13 à 14. 2 Corinthiens 8, 13, 14. La Bible dit « Car... Il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente. Votre superflu, soulignez bien superflu, pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Non, la prière n'est pas pour les losers. Mais Pour ceux qui veulent changer leur vie Dans acte 2 que nous avons lu Luc l'écrivain des actes nous montre que Les disciples qui venaient se faire baptiser Un grand nombre Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres Dans la communion fraternelle Dans la fraction du pain Et dans les prières Dans les prières Ça veut dire que cette église Lorsqu'elle se réunissait dans un endroit, temple, une maison ou autre, un temple, puisque c'était un lieu où on rendait un culte à Dieu, cette église priait beaucoup. Cette église priait énormément. Et le résultat de cette prière-là, il y avait de plus en plus de gens qui acceptaient le Christ, qui étaient baptisés, parce que beaucoup de prodiges et des miracles, de signes, c'est fait par la main des apôtres. Et acte 4 nous dit, c'est parce que une grande grâce reposait sur eux. Une grande grâce reposait sur eux. Ça veut dire également, bien aimé, il y a la grâce et la grande grâce. La grâce, nous l'avons tous en Christ. Chacun d'entre nous, nous avons reçu la même grâce en Christ. Mais il y en a d'autres qui reçoivent une grande grâce. Pourquoi reçoivent-ils une grande grâce C'est aussi à cause de ce que le Seigneur a prévu pour eux. C'est que le Seigneur a prévu dans son agenda, dans sa stratégie, dans sa volonté, que ces personnes-là devaient accomplir. Et en fonction de cet appel et de cette mission, le Seigneur met sur eux une dose supérieure de grâce. Et la grâce n'est pas dit que ça amène à croiser les bras. Non, la grâce, quand on la reçoit, il faut travailler sous cette grâce-là, avec cette grâce. Et une autre manière d'activer et d'amplifier la grâce du Seigneur dans ses manifestations dans la vie, c'est beaucoup de prières, de prier beaucoup. Une autre conséquence de ce beaucoup de prières, non seulement les gens venaient énormément, mais on nous dit dans Acte 4 que nous venons de lire ici, qu'il n'y avait aucun indigent parmi les disciples. Il n'y avait aucun indigent. Ça veut dire qu'il n'y avait personne qui était dans les besoins. Ça veut dire c'était une église qui n'était pas pauvre. C'était une église qui était riche. Malgré qu'ils étaient riches. Malgré qu'il n'y avait pas d'indigents. Mais cette Église priait beaucoup. Parce que notre société est indirectement ou inconsciemment ou même consciemment. Nous avons tendance à penser que ceux qui prient beaucoup, ce sont des losers, des perdants. Parce qu'ils sont accablés par des problèmes de la vie. Ils ont perdu tout espoir dans le monde. Ils ne réussissent pas à l'extérieur dans le monde. Et ils viennent se réfugier à l'église. Non, non, non, non, c'est un mensonge. Ceux qui priaient dans les actes des apôtres, beaucoup de ceux qui priaient, n'étaient pas des indigents. C'étaient des gens qui étaient des nantis. Parce qu'ils prenaient leur propriété, ils vendaient et ils amenaient le, le produit de la vente au pied des apôtres. Mais pour vendre, il faut posséder. Ils étaient de propriétaires terriens. Ils avaient des biens. Mais en raison de la règle de l'égalité, pour qu'il n'y ait personne qui manque, il y avait un système de redistribution de richesses au sein de l'Église. C'était une Église organisée, une Église qui était riche et cette Église-là aussi partagée entre elles. D'ailleurs, la preuve, cette Église de Jérusalem supportait les chrétiens d'autres villes. Paul a reçu des offrandes de cette Église de Jérusalem. C'était une église riche, mais une église qui priait beaucoup. Bien-aimé du Seigneur. Non seulement, la prière n'est pas pour les losers, c'est pour te dire, n'aie pas honte le fait de prier beaucoup. Quel que soit ce que les gens disent ou pensent de toi, ne prête pas attention à ça, parce que la prière n'est pas pour les losers. Et dans la prière dont tu fais, la manière dont tu pries beaucoup, tu es en train d'augmenter les grâces du Seigneur dans ta vie. Et les grâces du Seigneur amènent ces bénédictions. Ces bénédictions-là qui vont de plus en plus t'enrichir. Parce que dans ta situation, tu peux trouver d'autres moyens ailleurs. Tu peux prendre des chemins détournés pour résoudre ton problème. Mais tu as pris la décision de dire non au chemin détourné. De t'attendre à Dieu dans la prière. De supplier, de crier à Dieu. Et à cause de ce pas que tu as fait, de cette décision que tu, as fait, que tu as prise, de ne pas chercher les voies humaines corrompues et autres, de prier de t'attendre à Dieu, Dieu te bénira et cela ne s'en suivra d'aucun chagrin. Tu n'es pas un perdant, toi qui prie. Tu n'es pas un loser, toi qui prie. Mais tu as compris une chose, que dans la prière, tu demandes à Dieu d'intervenir dans ta situation et de t'amener à changer ton monde. Ces apôtres qui priaient beaucoup, il y avait beaucoup de richesses, ils le partageaient au peuple. Ça veut dire qu'il des gens qui venaient pauvres à l'église, lorsqu'ils étaient en contact avec les apôtres, ils recevaient quelque chose qui leur permettait aussi d'avoir de quoi manger, d'avoir de quoi se retirer. Peut-être aussi, ils recevaient des moyens pour commencer de petits commerces. N'oubliez pas que ces apôtres-là, c'était aussi des dirigeants d'entreprise. Pierre était pêcheur, Jean était pêcheur, ils avaient leurs activités. L'apôtre Paul aussi, c'était un teinturier, il avait son commerce, c'était des indépendants ou peut-être des dirigeants d'entreprise. Ce pas des losers bien-aimés du Seigneur. Dieu a appelé Adam. Il a donné à Adam la terre et la richesse. Adam restait en communion avec lui, malgré qu'il était propriétaire de la terre. Dieu appelle Abraham. Il enrichit Abraham, l'homme le plus riche de sa saison, de son temps. Mais il était accroché à Dieu. Il priait Dieu. Il marchait avec Dieu. Dieu élève Salomon, le roi le plus riche que la terre n'ait connu. Le temps de Salomon, l'or était répandu comme du sable. Mais c'était un homme qui priait Dieu, qui invoquait Dieu, qui sacrifiait à Dieu. Alléluia. Dieu suscite un homme comme Job. Job était riche de son temps. Comme de toutes les nations, malgré que l'ennemi est venu le frapper, parce que justement c'était un homme riche, il pensait qu'en frappant Job, Job allait détourner son cœur de Dieu. Pourquoi Parce que Job était riche. Cela n'a pas empêché Job de prier. Qui plus est, notre Seigneur Jésus lui-même, il était Dieu, bien-aimé du Seigneur. Quelqu'un qui opère des miracles qui amène deux pains et cinq poissons à se multiplier, à nourrir plus de, plus de milliers de personnes. Est-ce que cet homme était pauvre Loin de là. Quelqu'un qui opère des miracles, qui ouvre les yeux des aveugles. Imaginez-toi, parents, ta fille est née aveugle. Tu viens au Seigneur Jésus. Tu l le Seigneur l'impose le main. La fille recouvre. Mais tu es prêt à donner tout tes biens. Il avait même un trésorier qui l'accompagnait. Judas était le trésorier du Seigneur, comment peux-tu avoir un trésorier si tu n'as pas de trésor Jésus n'était pas pauvre, il avait suffisamment ce dont il avait besoin et même des surplus pour donner aux pauvres. Mais ce n'était pas ça l'important pour lui, l'important c'était le salut des hommes. Mais malgré ce qu'il était, cela n'a jamais empêché de prier. Il priait plus que tous ses autres apôtres. Dans le jardin de Gethsemane, ils n'ont pas pu tenir pendant une heure. Mais lui, il priait au point d'agonir. Au point que la sueur devenait comme de grumeaux de sang. Mais un homme riche a pris plus un Dieu, fils de Dieu sur la terre. Je suis, mais qui priait, qui priait et qui priait. Bien-aimé du Seigneur, la prière n'est pas pour des losers. La prière n'est pas pour des losers, Mais pour ceux qui veulent changer leur monde. N'aie pas honte de prier, de beaucoup prier, n'aie pas honte. N'aie pas honte parce que tu es en train de changer ton monde. Il n'y a pas que ta vie qui change, mais il y a tout autour de toi qui change. Il y a ta maison qui change, ta famille qui change, et tout ce que tu vas toucher va être impacté parce que la bénédiction que l'Éternel envoie à l'homme qui prie, à la femme qui prie, ne s'ensuit d'aucun chagrin. Non, la prière n'est pas pour les lousseurs. La prière n'est pas pour les perdants de la vie, non. La prière est pour ceux qui ont dit au Seigneur, nous voulons ta bénédiction. Nous ne voulons pas la bénédiction de l'homme, nous voulons la bénédiction qui vient de ton trône. Afin que personne ne dise, il était venu. Elle est venue aujourd'hui, ce qu'elle est où il est, à grâce à moi. Si je ne l'avais pas soutenu, si je ne l'avais pas donné ceci, bien que nous avons besoin des uns des autres, mais Dieu veut commencer par toi, une histoire spéciale pour que les hommes disent de ce qu'il a reçu, de ce qu'elle a reçu. Il n'y a que Dieu qui a pu le réaliser et en faire ainsi dans sa vie. Non, la prière n'est pas pour les losers. La prière n'est pas pour les losers. Tu n'es pas un loser. Tu n'es pas un perdant. Toi qui pries, toi qui cries à Dieu, toi qui jeûne, tu n'es pas un loser, tu n'es pas un perdant. Alléluia. Même si aujourd'hui tu manques de tout. Alléluia. Le Seigneur a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Manqueur de tout ne fais pas de toi un loser. Ça veut dire simplement que tu n'as pas co compris certaines histoires ou tu as raté des opportunités. Mais Dieu, c'est le Dieu de nouveaux commencements. La prière n'est pas pour les losers. Alléluia. Je sens l'onction de prêcher, mais nous allons nous arrêter ici. Parce que c'est la prière. La prière n'est pas pour les losers. Alors, bien-aimés du Seigneur, ce, ce soir. Nous allons prier avec ce texte de Acte chapitre 4, dont on a lu tout à l'heure, à partir du verset 32. Voyez-vous, bien-aimés du Seigneur, si vous continuez encore Acte chapitre 4, vous verrez tellement que cette église a été riche, il y avait des hommes influents, cela a amené un esprit de libéralité comme pas possible. A telle enseigne qu'un homme riche, Ananias et Saphira, riche, qui avaient aussi une propriété. Et aussi, ils sont venus vendre leur propriété. Alléluia Bien que c'était pour prouver, mais pour montrer que tellement qu'il y avait des biens dans cette église, chacun voulait donner et participer. On nous dit même un homme, Barnabas, qui était un lévite de Chypre, il vendit sa propriété. C'était un sacrificateur. Ça veut dire que même dans cette église-là, les serviteurs de Dieu étaient des nantis. Ils avaient de quoi avoir. Alléluia Les pasteurs ne sont pas appelés à être pauvres. Loin de là. Loin de là. Les prophètes, apôtres et autres ne sont pas appelés à être pauvres. Ce n'est pas parce qu'un pasteur prie beaucoup que c'est un loser. Loin de là. Loin de là. Parce qu'il sait que la prière change le monde. Alléluia Que la prière amène la volonté de Dieu à s'accomplir sur la terre. Et de réaliser la promesse ou l'injonction du Seigneur Jésus. Lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Nous prions pour que le règne de Dieu descende sur la terre. Pour que le règne de Dieu affecte la création. Et par là, nous sommes en train de refaire ce que Adam a raté. Adam a chuté, a mené le monde entier, la création tout entière dans la malédiction. Un seul homme qui acceptait le Christ A réconcilier à Dieu Lorsqu'il prie, il attire la bénédiction de Dieu Pour changer Là où la malédiction d'Adam a des effets Non Des pasteurs qui prient beaucoup Ce ne sont pas des losers Mais ce sont des gens Qui veulent changer leur monde Avec la puissance de la parole de Dieu Et la puissance du Saint-Esprit Rabbah Santa Kero Sinta bien aimé du Seigneur nous allons, Reba Santana Mosa. Et prions, bien aimé du Seigneur, Reba avec un Reba Santa Corodocinta. Mare Docinta Maika »« Mare Corodocinta Nema Na Santé. Père, libère la bénédiction, Père. Libère la bénédiction, Père. Libère la bénédiction, Père. C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Cela ne s'ensuit suit d'aucun chacun. Libère la bénédiction dans la vie de ton peuple, de ton église. Une bénédiction palpable, une bénédiction tangible, une bénédiction forte, pesante, une bénédiction extraordinaire qui va confondre le monde, qui va confondre les mondes, qui va confondre les railleurs, qui va confondre les moqueurs, qui va confondre les discuteurs de ce siècle-ci et qui va leur montrer combien l'or et l'argent t'appartiennent, combien Combien la richesse est à toi, combien l'élévation est à toi, combien tu donnes à celui que tu agrées au oh Dieu de gloire. Élève une église, une rabbin Santa Cara Cité. Miro dosintanamaica, j'appelle l'or, Icaraba Santa Caria, Reba Baba, Marada Santa Keria, j'appelle l'or, Icaraba Santa Namaica, Irabanda Sentenemanasana, bien aimé, appelons les richesses, Icaraba Santa Caria, Irabanda Sentenemaca, Icaraba Santa Coro il n'y avait aucun indigent, Icaraba. Santa Coria, l'église avait des propriétés. Icaraba Santa Namaica, Irabanda Sentenemana Sante, Rabapapa, Rebo Santa Caria, Icaraba Santa Namaica, Maredo Sintana Maica. J'appelle l'or au nom de Jésus, j'appelle les pierres précieuses au nom de Jésus, j'appelle l'argent au nom de Jésus, j'appelle des propriétés. Reba Santa, Icaraba Santa Rebo Santana j'appelle un patrimoine mobilier et immobilier au nom de Jésus, j'appelle cela Icaraba Santana oh alléluia, ouvre les trésors Icaraba Santana ouvre les trésors, les trésors d'en haut, la rosée du ciel, les meilleures productions du pays, donne cela à ton peuple et à ton église, les meilleures productions du pays, donne cela à ton peuple. Béaton ton église, dit Santana Maïka, Marodocintana Maïka, Reba Bababa, Reba Santana Maïka, Icaraba Santana Maïka, Reba Santana et Ereba Santé Sintana Libère les richesses, Icaraba Santana Les richesses enfouies, les trésors enfuies Libère les peurs, libère les peurs, Les trésors enfuies les richesses cachées, Les richesses des nations, Icaraba Santa Jamaica Reba Papa Rebo Santa Caria Icaraba Santa Jamaica Rebo Santa Jamaica Ereba Papa Rebo Santa Icaraba Santa Jamaica Irebo Santa Reba Papa Rebo Santa Icaraba Santa Jamaica Ireba Santa Jamaica On de Jésus de Jésus. Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Icaraba Santa Namaika, Iraba Santa Caria, j'appelle les richesses, Icaraba Santa Namaika, j'appelle les richesses, le bien-être, Icaraba Santa Namaika, Reba, Reba, Rebo Santa, Icaraba Santa Namaika, Icaraba Santa Caria, Irabaika, j'appelle les richesses, Icaraba Santa Namaika, Santa ouvre l'intelligence, donne la sagesse à ton peuple pour créer de richesses, à ton église pour créer de richesses, Icaraba Santa Namaika, il a basanta carria, il caria, Icaraba Santa Namaika, Iraba Santa Caria, Reba Baba Baba, Rebo Santa, I caraba Santanamaika, Reba Baba, Rebo Santa Caria, Icaraba Santa Namaika. Rebaba Baba, Rebo Santa, Ika Reba Sente, Rebaba Baba, Rebo Santa Karya, Ika Raba Santa Namaika, Iraba Santa Coria Ika Raba Santa Namaika, Maredo Sinta, Maredo Sinta Nama Icaraba Santa Nama inspire au oh Dieu, afin de créer les richesses au oh Dieu, et de les redistribuer au oh Dieu, Icaraba Santa Coria, donne la sagesse, l'intelligence, ouvre les portes, établit des connexions, Père, Icaraba Santa Coria, les cadeaux des de homme, lui ouvre les voies, et le font accéder auprès des grands, Icaraba Santa Santa Caria, re pa Santa Caria, i caraba Santa Amaika, re pa pa Santa i Santa Caria, i caraba Santa Amaika, re pa pa Santa i Santa. bien aimé, nous allons continuer à prier. Je vais vous montrer un autre texte dans la Bible. Je vais vous montrer un autre texte dans la Bible. Alléluia. Oh, Alléluia. Acte chapitre 6. La Bible dit, en ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hélénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans, leur, dans, leur, dans la distribution qui se faisait chaque jour. Voyez-vous, chaque jour, cette église de Jérusalem distribuait des vivres à des veuves. Chaque jour, elle nourrissait des veuves. Pourquoi Parce qu'elle était riche. Parce que les peuples, les fidèles, les disciples avaient de quoi apporter à l'église. Et l'église entre les mains des apôtres, ces richesses-là, servaient à créer, à acheter des nourritures et à distribuer des vivres à des veuves. Ça veut dire que beaucoup sont venus aussi à l'église à la fois à cause des besoins primaires. Parce qu'ils savaient qu'en venant à l'église, l'église allait prendre soin d'eux, l'église allait prendre soin d'elle. Et l'église n'a pas failli à cette mission de nourrir, de prendre soin de ceux qui temporairement sont en manque. C'était une église riche, mais qui priait beaucoup. L'église... N'est pas pauvre. L'église est riche parce que le propriétaire de l'église a dit L'or et l'argent m'appartiennent. Il est Dieu, il est Seigneur. Alors nous continuons à prier pour dire Seigneur, comme l'église supportait les affamés, Dieu, donne-nous des moyens. Donne-nous des circuits afin d'amener au-delà de la parole, de mener aussi des biens matériels, de nourrir, d'être influents dans la vie des uns des autres de façon encore plus concrète. Continuons à prier pour les richesses bien-aimées du Seigneur. Trois fois Jésus est Seigneur et nous continuons à prier. Une toi bien aimé Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. La Santa. Mare coro do sintana maika, mare do sintana mandakeria, j'appelle la sagesse au oh Dieu, Icaraba Santana maika, mere do sintana reba ba ba rebo Santa coro do sintana. J'appelle la sagesse pour gérer les finances, pour gérer correctement, oh Dieu, pour subvenir aux besoins des affligés, oh Dieu, aux besoins des affamés, aux besoins des démunis, aux besoins de sans-abri, aux besoins de rescapés de la vie, oh Dieu, une église riche, une église riche, Irabba Santa Kora do Icaraba Santa Namaika, Santa Coria re pa pa pa rebo Santana Maika ikaraba Santa Coria re pa pa pa rebo Santana Santa Santana Maika Mare Sintana Santa Nana Asante eredocinta centre de formation de jeunes filles des centres de réinsertion le centres de réinsertion de vie ikaraba Santana Maika des centres de retraite et d'épanouissement au Dieu, de prise en charge du bien-être de la personne dans son intégralité au Dieu. Icaraba Santa Namaïka, Meredo Sintana Maïkaria, Ereba Santa Coria. Donnez-nous un plan Icaraba Santa Namaïka, un plan Icaraba Santa, un plan social Icaraba Santa Namaïka, Meredo Sintana Maïkaria, Reba Bababa, Reba Santa Caria, Icaraba un plan social qui vient de toi et un plan social qui vient de toi un plan social qui vient de toi afin d'influencer et d'amener l'expansion du royaume des cieux Santa et Maredo Sinta, Icaraba Santa Caria, Rebaba Baba, Rebo Santa Caria, Icaraba Santa Namaika, Meredo Sinta Namaikaria, Irabanda Sente, Rebaba Baba, Rebo Santa Caria, Icaraba Santa Namaika, Maredo Sinta Namaikaria, Irababa Baba, Rebo Santa, Icaraba Santa Caria. Bien aimé, bien aimé, avant de continuer à prier encore quelques minutes, je vais vous donner un témoignage d'un pasteur, un pasteur Ghanéen. C'est un pasteur que j'aime beaucoup. On l'appelle papa. J'aime beaucoup, c'est un, un, un grand-père pour nous. J'aime beaucoup cet homme. Un homme de prière qui amène l'église dans des prières stratégiques. Il y a quelques années, il disait, il avait invité un serviteur américain qui avait beaucoup d'argent dans son église. Le serviteur prie, prie, prie. Le serviteur est venu à prêcher et tout. Et il a, donné, il a posé la question à cet homme de Dieu Ganéen. Il lui dit Si aujourd'hui je te donne un million de dollars, qu'est-ce que tu en ferais Il ne savait que répondre. Alors il dit Non, laisse-moi réfléchir. Alors l'homme de Dieu lui dit Non. Ça veut dire que tu n'as aucun projet, tu n'as aucun plan. Si je te donne ça, tu vas le dilapider. Prie ton Dieu et réfléchis. Quelques années après, quand il est revenu, il a aussi posé de nouveau la même question. Avant même qu'il ne le pose, lui-même est venu avec un projet. Il dit, voilà le projet dont nous avons dit Ok, sur base de ce projet, je vais te donner des millions. Et il a financé le projet. Quel projet as-tu Dans ta situation, quel projet de vie as-tu Dieu appelle Moïse, il dit « Prends le bâton que tu as, et à partir de ton bâton, je vais opérer un miracle. » Quel projet tu as à présenter à Dieu Tu pries, oui, mais quel projet as-tu à présenter à Dieu Où tu as pensé, où tu as cogité, et pour ce projet tu es prêt à payer le prix fort, à présenter à Dieu C'est la question que le Seigneur te demande, si tu ne l'as pas encore pris pour concevoir un projet Mets-les sur papier, écris-les sur papier. Ça peut paraître une folie, mais ce que tu fais là, Dieu te tout à va t'honorer. Bien, aimés je vous assure, des choses que nous faisons ici de fois, des campagnes et tout ça, c'est des choses que nous avions pensées il y a des années. On ne savait pas qu'on allait devenir pasteur conduisant une église. Mais nous notions, nous créions des choses. C'était dans des tiroirs. Maintenant, nous sommes en train de les puiser. Il y a certaines prédications qu'on donne ici. C'est des prédications qu'on a eu déjà conçues depuis des années, mais c'était dans des tiroirs. Nous ne savions pas. Et à chaque moment, le Seigneur dit, va puiser un peu là-bas. Oui. Quel projet as-tu? Quel projet as-tu? Conçoit, imagine, écris, mets sur papier. mets sur papier. Et présente-les à Dieu, parce que Dieu verra, là, il y a du sérieux. Là, il y a une réflexion. Si je lui donne ça, il, je sais qu'il va bien le gérer. Alléluia Peut-être que ce que tu demandes tarde parce qu'il n'y a pas un projet précis qui est arrêté. Alléluia Alors, nous allons continuer à prier, à demander « Seigneur, éclaire mon esprit. Je veux m'enfermer et concevoir un projet. S'il faut que tu t'enfermes, enferme-toi, conçois un projet. » Ça peut paraître minime, banal, beaucoup des enfants des serviteurs de Dieu, même des simples chrétiens, qui aujourd'hui ont des, des sociétés qui influencent le monde, ont commencé par des simples projets, de petites choses, mais qui ont été conçus et qui sont devenus la vision de leur vie. La vision de leur vie. Lorsqu'il y a une vision arrêtée, Dieu tôt ou tard libère la provision. Mais s'il n'y a pas de vision, il n'y a pas besoin de libérer la, la provision. C'est comme si tu demandes qu'on te donne de l'eau, mais tu n'as pas de récipient d'air pour recueillir l'eau. Tu vas la recueillir dans tes mains. Non, tu ne pourras pas, impossible. Même si tu serais, ça sera une minime quantité qui au fur et à mesure va s'étioler disparaître. Mais si tu as un récipient, la taille du récipient dépend de ta foi. Tu peux amener un gobelet, tu peux amener un seau, tu peux, amener, tu peux amener un bassin. Tu peux amener une piscine. Tout ne dépend que de toi. Quel projet as-tu? Quel projet as-tu? Quel projet as-tu? Alléluia! Quel projet? Même en matière de mariage, on ne marie pas, on n'épouse pas n'importe qui. Tu dois concevoir dans ton esprit l'homme ou la femme avec qui tu veux faire ton, ton, ton ta vie d'après tes, tes projets de vie. D'après ce que tu vois de ton lendemain Tu peux concevoir le profil Et le soumettre à Dieu laisser la conduite du Saint-Esprit Mais ne viens pas waipi white, Donne-moi, donne-moi, donne-moi Et si le Seigneur te donne Un bord, Tu vas dire non Parce que tu ne l'as pas précisé Père regarde, s'il y a de charnel Il retira, mais au bon, moins tu viens Avec quelque chose Qu'est-ce que tu amènes à Dieu Comme projet Alléluia Je vais lancer bien-aimé du Seigneur. Si vous avez des projets, pendant le reste de temps de ce mois de prière, ramenez vos projets à l'église, ramenez, mettez-les à l'église et priez Seigneur, présentez-les à Dieu. De façon présentielle ou de façon connectée, je ne sais pas, mais mettez ce projet là devant le Seigneur, présente-le au Seigneur. Seigneur, agis, je m'attends à toi, je sais que tu le feras, je sais que tu agiras. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Et dis, quand tu me donneras ça, voilà ce que je veux faire. Voilà ce que je veux faire. Alléluia. Quel projet as-tu Quel projet as-tu Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, je te demande d'inspirer ton peuple, oh Dieu. D'inspirer ton peuple et ton église, oh Dieu de gloire. Rabba Santa Corodo Sinta, Mare do Sintana Mare do Nemanasente, Mare do Namanda Keria, Mare do Sintana Mare do Sintana Maica, Rodocinta. Bien aimé, il y a un proverbe qui dit Qui veut aller loin, menace sa monture. Qui veut que la loi se prépare. Comment te prépares-tu pour le futur Comment te prépares-tu par rapport à ce que tu demandes au Seigneur S'il faut que tu retournes au banc de l'école, retourne faire des études. Retourne faire des études. Icaraba Santana Bossa, s'il faut que tu prennes une formation, fais la formation mais amène quelque chose, Icaraba Santana Bossa, Meredo Sintana Maicaria, ra ba Rebo Santa Cara do Sinto, Meredo Sintana Maicaria, Icaraba Santana Bossa, Meredo Sintana Maicaria, Icaraba Santana Mana Santa qui a une floraison d'idées, qui a eu la créativité. J'appelle la créativité dans l'église. J'appelle la créativité dans l'église. La créativité dans l'église. L'originalité, l'authenticité, des projets nouveaux, des choses nouvelles. J'appelle l'originalité, la créativité, la créativité la créativité, la créativité, la créativité, la créativité, la créativité. Le rabat Santana Manasseh, comme les apôtres, dans les actes des apôtres, ils ont mis en place un système social. Un système d'aide sociale En plus de guérison et de miracles Par la puissance du Saint-Esprit Mais avec une caisse sociale Qui supportait les veuves Et les nécessitait oh Dieu. La créativité Père, Au nom puissant de Jésus Reba Santa Cara dos Mare dos Mare Santa Caria Reba Baba Rebo Santana Mirado que les portes s'ouvrent père au nom puissant de Jésus, que les portes s'ouvrent père au revoir Santana Maika. Mare do sintana na Maica, i Santa Cara do Sinta, Miro do sintana na reba re canta que na Miro do sintana na reba reba reba Santa Cara, i cantara ba Santa na Maica, i re do na mante que do na Miro do Sinta, Mare do Sinta au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Santa Coria. Bien-aimés du Seigneur, si l'Église catholique n'était pas entrée dans l'enseignement, en créant des écoles, en entrant dans le social, bon nombre d'entre nous n'auraient pas fait des études aussi fameuses. Parce que l'Église et est allée dans l'enseignement. Avec des projets, Alléluia, qu'il y ait la créativité, la créativité dans la maison du Seigneur, l'originalité dans la maison du Seigneur, qu'il y ait des projets foisonnants dans les esprits et qu'il y ait un centre de création de projets et de réalisation de projets. Que le Seigneur nous bénisse ce soir au nom précieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Amen, Amen, Amen. Alléluia. Alléluia Amen. Alléluia Amen. Alléluia Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alors bien aimés du Seigneur, si le Seigneur vous a mis à cœur d'apporter dîmes et dons à l'Église pour vous bénir vous-même et ramener des grandes choses dans vos vies, n'hésitez pas à le faire. Les disciples apportaient des trésors à l'Église au pied des apôtres et les apôtres les utilisaient pour le bien communautaire. Alléluia Les dîmes et les offrandes que nous recevons, ça permet de faire face aux charges de l'église. De payer le loyer, de payer les charges fixes, électricité, gaz, mazout, euh, euh, connexion et tout ce qui s'ensuit. Et aussi de payer aussi des, des collations. On a des enfants qui se réunissent. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Ça permet aussi d'avoir aussi un côté social. S'il y a un besoin qui nécessite l'intervention, au-delà de la prière, nous devons nous soutenir les uns les autres. Alléluia Donc votre argent est bien géré. Ce que vous donnez à l'église est bien géré. Alléluia Le pasteur n'a pas de salaire parce que le pasteur travaille. Alléluia J'ai un travail séculier et ça me suffit. Dieu nous bénit de sa façon. Amen. Amen. Et personne à l'église est payé. Personne n'est payé. Nous tous, par la grâce du Seigneur, nous avons des professions et Dieu nous bénit à sa façon. Amen. Voilà que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons apporter, comme ça nous terminons. Yeshua Azaliawa. Yesu Azaliawa. Yesu Azaliawa. Azali nabiso. Yesu Azali Yeshua Yesu Azali Yawa, Yesu Nabiso, Ya solo. Alléluia, ah, Alléluia, Alléluia, Naïeso, Alléluia, ah, yes. Alléluia. Ah, Hallelujah, na Yesu, Yesu Azaliyawa, Yesu Azaliyawa, Yesu Azaliyawa, na biso, Yesu Azaliyawa, Yesu Azaliyawa, Yesu Azaliyawa, na biso, yesolo, Hallelujah, ah Hallelujah.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 Ouvre les écluses de cieux et répand la bénédiction avec abondance. Protège les avoirs de ton peuple. Protège la santé de ton peuple, ô oh Dieu. Protège les maisons, les familles de ton peuple. Et les finances, les emplois de ton peuple, ô oh Dieu. Préserve cela, Père, au nom précieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qui te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et qui t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qui te donne la paix. Demeurons dans la paix du Seigneur, et on se retrouve demain soir vendredi. Alléluia. D'Aganema. Alléluia. Alléluia. Alléluia. C'est so...